bonsoir est-ce que vous avez un petit hamster ou un petit vélo qui tourne à toute vitesse dans la tête tout le temps qui est toujours en mouvement qui n'arrête pas et qui, et qui court et qui court et qui court et qui vous épuise peut-être que c'est votre cas en tout cas c'était le bien il y a quelques années et j'ai enfin découvert le bonheur le bien-être que ça procure d'avoir un esprit calme oh Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un esprit qui reste posé, qui reste juste centré sur une seule chose, Et pas toujours très longtemps, je dois dire, hein, parce qu'évidemment l'esprit il, il, il navigue, mais évidemment ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai pu vivre auparavant, d'avoir un esprit le temps en surchauffe tout le temps en train de courir tout le temps en train de penser à bientôt hier et maintenant et de faire des allers-retours tout le temps dans le dans l'espace temps justement et de ne jamais pouvoir être au calme comment j'ai réussi à faire ça et eh bien au fur et à mesure des années de pratique de méditation et de pleine conscience la méditation, la pleine conscience, ou la méditation pleine conscience aussi, ce sont des choses qui permettent d'entraîner, vraiment d'entraîner son cerveau à se calmer. J'ai appris ça au fur et à mesure des pratiques. Alors j'ai fait de la sophrologie il y a plusieurs années où j'ai travaillé la méditation, mais même à ce moment-là, mon cerveau il partait dans tous les sens et je l'ai vraiment travailler en profondeur donc avec François Lemay pendant deux fois trois mois où tous les jours tous les jours tous les jours je pratiquais les exercices de méditation pas très long hein, des fois c'était cinq dix minutes puis après au fur et à mesure de plus en plus longtemps aujourd'hui j'arrive à faire des méditations alors posées hein, où on est euh, comment dire immobile pendant entre 50, à peu près 50 minutes à une heure, et en restant focalisé sur ma respiration. Alors évidemment, de temps en temps, le cerveau, il sauve. Hein, c'est logique, c'est son fonctionnement. Mais ceci dit, rester immobile entre 50 minutes et une heure, juste à respirer et à me centrer sur ma respiration, si on m'avait dit, je vais dire, il y a 10 ans, que je serais capable de faire ça, j'aurais regardé la personne en disant « Non, c'est pas pour moi ce truc-là. Je suis incapable de rester euh, posé comme ça, sans bouger, juste en respirant. » Et pourtant, maintenant, je le fais. Et je peux vous dire que c'est vraiment un immense bien-être que de profiter de ce repos de l'esprit. Repos de l'esprit en conscience, c'est-à-dire que je suis bien présente, je ne suis pas Endormi, ça c'est important de, de préciser les, les différences voilà parce que quand on est endormi on n'a pas conscience de ce qui se passe ceci dit à pratiquer la méditation la pleine conscience dans la journée mon sommeil est de meilleure qualité aussi parce que j'ai moins de choses qui se circulent partout dans la tête voilà, donc si vous avez envie de calmer votre esprit, si vous en avez marre, du petit hamster qui n'arrête pas de courir à l'étage supérieur, et eh bien c'est possible de le calmer, de le mettre au repos par des exercices réguliers, et c'est ce que je souhaitais vous partager. Si vous aussi vous avez fait des expériences justement au niveau de votre ressenti corporelles, de, euh, de, de nouvelles attitudes que vous avez eues, n'hésitez ben, pas à les partager sous la vidéo, ça donnera aussi des idées à d'autres personnes. Et puis vous pouvez bien sûr liker la vidéo et la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à des amis, des connaissances que vous avez. Voilà, c'était cette nouvelle perle de sagesse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour une nouvelle perle. A bientôt